Cet ouvrage, c'est euh, « Les vieux sont-ils forcément fragiles et vulnérables Les nouvelles catégories de l'âge. » ce, Cet ouvrage a été écrit par un collectif du réseau de consultants en gérontologie et j'en ai assuré la coordination. RCG, c'est le réseau de consultants gérontologie. Ce réseau a été fondé en 1992 sous l'impulsion de la Fondation de France et de l'Uniops. Il comprend donc euh, actuellement une dizaine de membres. Euh, et euh, ces membres sont euh, de, des professionnels de variés, c'est-à-dire avec des compétences variées, notamment sociologie, psychologie... Euh, aussi euh, des, des fonctions euh, très variées comme directeur d'établissement, etc. Ce qui est intéressant dans le, par rapport à l'ouvrage que je présente, c'est qu'en effet, ça, ça suggère qu'il y a une certaine pluridisciplinarité, une complémentarité des points de vue. La pluridisciplinarité est, est partie euh, essentielle de la gérontologie sociale, parce que, pour la bonne raison que euh, vieillissement euh, est euh, quelque chose qui qui ne s'explique pas par une, seule, par une seule catégorie de fonctions. Pourquoi ce thème de la fragilité et de la vulnérabilité Parce que en fait, nous sommes convaincus depuis toujours que les étiquettes qu'on attribue à, aux personnes âgées en général, depuis toujours, c'est-à-dire euh, aussi bien la société que les pouvoirs publics, sont des étiquettes qui leur collent à la peau et, qui, et qui ont beaucoup de mal, dont ils ont beaucoup de mal à se débarrasser pour montrer ce qu'ils sont vraiment. Donc en fait, ces catégories, on les connaît tous. Hein, depuis le temps que ça dure, on connaît bien sûr les personnes âgées, qui est déjà une catégorie. On connaît euh, le troisième âge, qui a perdu un petit peu de son, son aura. Le quatrième âge, encore moins. Les personnes âgées dépendantes, les personnes d'Alzheimer. Les seigneurs, alors maintenant c'est la catégorie qu'on aime. Voilà, donc en fait, tout ça, c'est bien gentil. Ça permet au pouvoir public de, de mettre les gens dans des cases pour peut-être plus les aider, probablement. En tout cas, c'est peut-être l'intention, mais ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, c'est de la discrimination. Et dans le réseau de consultants, ben, c'est vrai que la discrimination, on veut la, la dénoncer. Et maintenant, voici les fragiles et les vulnérables. Encore une catégorie, alors qu'en fait... Tout être humain, on peut tous devenir être fragile à un certain moment de notre vie, ou même d'une manière définitive, et présenter des vulnérabilités du fait de ces fragilités. Mais nous nous sommes posés cinq questions, peut-être y en a-t-il plus que ça, mais pour, pour l'instant on s'est posé ces cinq questions. En fait, euh, qu'est-ce que ces notions de, de fragilité, de vulnérabilité nous disent de l'état de nos sociétés La deuxième question, c'était de revenir un peu en arrière hein, dans les siècles passés, -ce que, où il y avait aussi des gens fragiles et vulnérables. Bon, qu'est-ce qu'on en disait et que, comment ça se passait on Essayer de voir si on a inventé beaucoup de choses ou pas. La troisième question, c'était euh, comment arriver à... À vivre avec la double peine qui consiste à être euh, double peine, c'est entre guillemets, mais c'est quand même double peine. Double peine qui consiste à dire à être à la fois âgé et euh, immigré, handicapé ou sans domicile. La quatrième question, c'est euh, finalement euh, se demander est-ce que les vieux doivent être mis sous cloche ou bien est-ce qu'ils doivent. Euh, vivre leur vie à leur manière, avec les risques que ça comporte. Et derrière cette question, il y a la question du, de la toute puissance du biomédical, qui régit hein, fait, finalement tout ce qu'on fait pour les personnes âgées d'une manière ou d'une autre. La cinquième question, c'est autour de la, la question de se dire finalement, les personnes âgées sont peut-être fragiles et vulnérables, mais euh, les professionnels qui s'en occupent, hein, qui les aident, qui les soignent, etc., sont aussi fragiles et vulnérables, et de ce fait, ils peuvent rendre encore plus vulnérables les personnes âgées en question. Donc là aussi, c'était de se dire, il y a aussi les institutions qui peuvent être fragiles et vulnérables, et qui rendent encore plus vulnérables les personnes âgées. On en voit des exemples tous les jours quand on travaille avec les institutions en question. Tout au long de notre travail commun, on a refusé la notion de spécificité et de modélisation, qui sont des, des, des, des modes de régulation de, des politiques publiques et de l'innovation. Et donc en fait, nous, on est plutôt euh, enclin à valoriser tout ce qui est euh, personnalisé, tout ce qui s'adresse aux personnes et non pas à une catégorie. Je pense qu'on peut dire qu'il s'adresse d'abord à tous ceux qui travaillent auprès des personnes âgées en question, qui sont professionnels du soin ou de l'accompagnement, à tous les cadres euh, qui les encadrent justement, à, aux élus, aux fonctionnaires euh, des collectivités territoriales terri terri et publiques qui, euh, qui s'adressent aussi à cette population aux bénévoles, aux étudiants et moi je dirais pour conclure qu'en fait ça s'adresse aussi à tous ceux qui, même s'ils n'ont pas de fonction particulière auprès de cette population, ont envie de réfléchir et de se demander quelle est leur situation, quel est leur statut dans la société, que ce soit maintenant ou plus tard.